Hello tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une vidéo analyse dédiée à la bêta de Halo Infinite qui a eu lieu entre le 29 juillet et le 2 août. Alors une fois que cette bêta est passée et qu'on a enfin pu jouer à Halo Infinite, avoir des sensations sur ce jeu qui se faisait fantomatique depuis bientôt 6 ans maintenant, que retirer de cette bêta Qu'est-ce qu'on peut en dire alors déjà on va commencer par le commencement parce que je sais que des gens vont poser la question « Comment a-t-on pu participer à cette bêta et comment participer aux prochaines ?» Eh bien il faut s'inscrire via le Halo Insider Programme, j'avais fait une vidéo dédiée à ça et vous retrouverez la vidéo en question dans la description de cette vidéo. 343 a annoncé qu'il souhaitait au moins faire une nouvelle flight test puisque c'est le vrai nom officiel flight test on emploie le terme bêta par facilité et pour être plus compréhensible par tout le monde mais le vrai terme c'est flight test ils veulent en faire encore une avant la sortie du jeu au moins on peut s'attendre peut-être en avoir deux si jamais ils ont le temps et ça serait vraiment très très cool qui seront sans doute axés sur d'autres aspects du jeu, alors que ce soit de la campagne, du multijoueur en PVP, cette fois-ci, ce n'est pas encore sûr et certain. Nous avons eu l'occasion sur cette bêta de jouer sur trois cartes qui sont Recharge, Lifefire et Bazaar, en bot slayer avec trois niveaux de difficulté, donc Marines, ODST et Spartans. Euh, le niveau de difficulté qu'il manquait étant recru et c'est le plus faible derrière Marines. Alors certains ont pu faire un tout petit peu de PVP, heure française s'était tombée je crois vers 5 6 heures du matin et c'est resté seulement 2 heures. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens qui ont pu l'essayer, surtout que les serveurs étaient en PLS pure et simple à ce moment là Donc c'était vraiment pas simple Donc nous jouions sur une vieille build qui avait plusieurs mois déjà et bien évidemment l'objectif d'une bêta c'est de collecter des retours de joueurs. Alors là dessus ça n'a pas été simple pour tout le monde et il faut bien le dire ils n'ont pas du tout été clairs. Il y avait plusieurs moyens de faire des retours. Tout d'abord on pouvait ouvrir des tickets sur le site du support Halo, ça tout le monde pouvait le faire mais c'était clos en même temps que la bêta. Ensuite il y avait un deuxième moyen de faire des retours, et eh bien ils ont envoyé des mails à certains testeurs pour qu'ils remplissent un questionnaire qui durait environ une heure à remplir, c'était pas un petit questionnaire, sur tous les aspects du jeu. Le truc c'est que tous les insiders n'ont pas reçu ce questionnaire, à titre personnel je l'ai reçu, j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne connais tout simplement personne d'autre qui l'a eu, euh, je ne comprends pas bien ce qui s'est passé à ce niveau là. Alors voilà un petit résumé de cette bêta, un petit résumé de ce qu'on peut attendre pour les futures bêta. Donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien pensez à vous inscrire vous avez toujours une chance de participer aux autres qui sont prévus à une date indéterminée. On peut sans doute s'attendre à du septembre-octobre actuellement. Alors dans cette vidéo on va parler tout d'abord du gameplay puisque c'est vraiment le nerf de la guerre de cette bêta, c'est vraiment ce qui intéressait tout le monde, en tout cas moi c'est ce qui m'intéressait. Ensuite, on va parler des IA, qui ont définitivement été une bonne surprise, je pense, pour tout le monde. Et enfin, on va parler de la personnalisation, mais aussi un petit peu des menus et des microtransactions. Alors, concernant le gameplay, parce que c'était évidemment très compliqué de se faire un avis dessus avant d'avoir le jeu manette en main... Et eh bien ce qu'il faut dire c'est qu'avant de l'avoir manette en main, eh ben, en fait, c'était tout simplement impossible de se faire un avis dessus. Au niveau des sensations, je trouve que c'était un mix entre Halo 2 Anniversary et Halo 5, et personnellement ça m'a beaucoup plu, tout simplement parce que c'était mes deux gameplays préférés. Alors pourquoi ces deux jeux Et eh bien au niveau de la sensation de tir, je trouve qu'on est sur du Halo 2 Anniversary, bien qu'on ait un petit peu ces sensations de recul... Qu'on pouvait voir dans Halo 5, on a aussi le smart scope, qui est vraiment quelque chose de propre à Halo 5. Et on a aussi tout ce qui est la glissade, tout ce qui est l'escalade, qui était uniquement présent dans ce jeu. Et c'est pour moi la raison pour laquelle on se rapproche plutôt de ces deux opus. Bien que ce n'est pas les seules similitudes qu'on peut avoir avec d'autres Halo. Puisqu'en fait c'est vraiment un mix entre tous les Halo de la licence tout simplement. On retrouve le système d'équipement de Halo 3 bien que dans l'usage, on est beaucoup plus proche de Spartan Abilities ou de modules, tel qu'on pouvait voir dans Halo Reach ou dans Halo 4 par exemple. Et finalement, ce mélange des styles qu'on retrouvait au niveau de la direction artistique de Halo Infinite, eh ben, on le retrouve au niveau du gameplay et je trouve ça assez amusant. Et surtout, je trouve que c'est vraiment une balance qui a été très très bien faite sur ces sujets là. Alors je voudrais revenir sur une habilité, ce que je n'attendais vraiment pas plus que ça pour Halo Infinite, c'est tout simplement le Smart Scope de Halo 5. Vous savez, c'est ce mode de tir qui vous permet d'avoir un zoom assez léger sur n'importe quelle arme. Alors elle est de retour sur Halo Infinite et de manière sensiblement identique à Halo 5, mais avec plein de petits équilibrages et de différences qui font que pour moi elle s'intègre beaucoup beaucoup mieux et là elle est réellement aboutie dans ce jeu. La première différence, c'est qu'on ne descope pas quand on se prend des balles contrairement à Halo 5. C'est pas une énorme différence, mais ça fait que le smart scope devient un mode de tir plutôt nominal, plus qu'un mode de tir à la lunette. On n'a plus la prise de risque qu'on avait avec le smart scope de se faire descoper à la moindre balle et de fait de perdre en précision. Ensuite, il y a beaucoup moins d'armes qui utilisent le smart scope comparativement à Halo 5. Dans celui-ci, quasiment toutes les armes l'utilisaient, excepté les snipers et euh, peut-être le lance-roquette humain, mais je suis même pas sûr. Alors que dans Halo Infinite, il y a beaucoup plus d'armes qui ont une lunette plutôt qu'un smartscope. Toutes les armes de précision, type le BR, le commando vont avoir une lunette, ainsi que les snipers, mais aussi le lance-roquette humain, on ne sait pas pour les autres lance-roquettes, ont une lunette. Et dans Halo Infinite, quand on a la lunette et qu'on se fait tirer dessus, eh bien on descope, comme dans tous les Halo excepté Halo 4, ce qui fait que la lunette et le Smart Scope ont fondamentalement un usage qui est très très différent, puisque le Smart Scope, finalement, c'est uniquement pour les armes, de courte portée, type fusil à pompe, mais aussi pour les armes automatiques ou les armes de poing, mais ça s'arrête là. Alors forcément, le fait qu'on ne descope pas, ça augmente globalement la portée d'engagement avec ces armes. Par contre, le fait d'avoir remis la lunette sur les BR et le commando, par exemple, et eh bien ça fait qu il y a une réelle différence entre une arme de poing type magnum et un BR, Là où sur Halo 5 finalement, les deux avaient un smart scope et le Magnum sur Halo 5 était plus puissant que le BR, ce qui était un énorme problème dans la sandbox. En tout cas, à mon sens, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a porté énormément préjudice au jeu. Par contre là, puisqu'on est sur un système smart scope versus lunettes, eh bien ça leur confère à toutes les deux des usages qui sont complètement différents. Alors ça, ça va nous faire glisser sur un autre sujet dont il faut parler au niveau du gameplay, c'est la balance des armes. Alors personnellement, je l'ai trouvé très bonne, mais j'ai un petit bémol sur le heatwave qui est à mon sens pas assez puissant, c'est le fusil à pompe, alors je pense que ça fera office de fusil à pompe paria, bien que ça me semble quand même être une arme forerunner, moi j'en suis persuadé, mais bon on sait pas encore quelle place elle occupera, donc c'est difficile de le dire officiellement en tout cas. Donc c'est une arme qui a deux modes de tir, un mode horizontal et un mode vertical. Le mode vertical fait plus de dégâts mais est un petit peu plus lent et plus difficile à utiliser forcément. Tandis que le mode horizontal permet de plus facilement toucher avec une meilleure cadence mais fait moins de dégâts. Et c'est là où j'ai un problème c'est que moi la différence de dégâts je la ressens pas et le mode horizontal est beaucoup plus facile à utiliser. Et ensuite le Heatwave versus le Bulldog, le Bulldog il l'enterre complètement et je trouve cette arme pas du tout assez puissante et il faut absolument la buff. Ensuite il y a la Pulse Carabine qui est une arme que je ne comprends pas bien. En fait je ne comprends pas trop pourquoi avoir enlevé la carabine Covenant au profit de cette arme qui devient un entre deux entre un fusil d'assaut et une carabine mais qui au final ne trouve pas son public parce qu'elle fait très mal. Mais le magnétisme des balles est un petit peu bizarre et au final euh, bah moi dès que j'utilise je meurs parce que j'arrive absolument pas à toucher personne. Et ensuite la dernière arme qui pose problème pour moi c'est le Needler qui est totalement craqué du slip. Et ça je pense que tout le monde l'a remarqué c'est une arme de destruction massive le Needler. Après pour revenir sur les armes plus conventionnelles eh ben, je trouve que l'équilibrage avec le Magnum et la R est excellent. En fait, l'AR est peut-être un poil trop puissant, une balle ou deux en moins pour tuer ça serait peut-être pas mal, mais le magnum je trouve qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse. Ce n'est plus l'arme totalement craquée de Halo 5. On n'est pas sur un magnum un petit peu randomisé comme sur Halo 4 et sur Halo Reach, on est sur un bon magnum qui s'intègre très bien dans la sandbox, qui est une arme qui s'utilise de manière tout à fait naturelle, et vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec... Euh, cette arme là puisque je trouve qu'elle est vraiment très très bien balancée dans Halo Infinite. Alors en bot Slayer, AR et Magnum c'était le start par défaut. Je ne sais pas si ça sera le start par défaut en Slayer PVP. Dans tous les cas une observation que tout le monde a fait sur Halo Infinite c'est qu'on tue beaucoup moins rapidement que sur Halo 5. Et ça pour moi c'est une très bonne chose je trouvais le gameplay d'Halo 5 tout simplement trop rapide. On avait un TTK moyen beaucoup trop faible donc le TTK c'est le time to kill c'est le temps mesuré pour euh, mener à bien un duel finalement pour tuer un Spartan et je trouve que globalement ça allait trop vite, il y avait trop de power weapon alors que dans Halo Infinite eh ben, il y en a tout simplement beaucoup moins de power weapon le TTK a droppé sensiblement et en ça on se rapproche plutôt dans Halo 3 ou dans Halo Reach bien qu'on conserve le sprint qui est quand même beaucoup moins abusé qu'avant, je crois qu'il y en a certains qui l'ont mesuré, c'est plus 9% par rapport à quand on court normalement, pour le coup je trouve ça un peu trop faible, mais à titre comparatif sur Halo 5 c'était 50% plus rapide, ça vous montre un petit peu la différence qu'on peut avoir de rapidité. Alors parlons aussi de l'aimassiste Assist et du magnétisme des balles, et bien dans Halo Infinite il est très faible, L'Aim, on en a un petit peu, mais vraiment, vraiment pas beaucoup, et le magnétisme des balles, il n'existe pas. Le magnétisme des balles, c'est quand vous tirez à côté de la tête de quelqu'un, et que ça le touche quand même. Alors à une époque, ça se justifiait du fait des mauvaises connexions, et ça permettait d'éviter que vous ne caliez jamais aucune balle. Parce que en fait, sur Halo 3, il y en avait énormément, hein, vraiment de magnétisme des balles, c'était affolant. Hein. Et maintenant qu'on a des bonnes connexions, eh ben ça se justifie beaucoup moins. Et ensuite, eh ben, c'est vraiment une atteinte pure et simple au skill, puisque vous n'avez même pas besoin de bien savoir viser. Bah là, il n'y en a pas. Hein. Là, vous tirez au sniper à 1 cm de la tête du gars, ça ne va pas dans sa tête. C'est aussi simple que ça. Maintenant, moi, je trouve que pour le coup, enlever le magnétisme, c'est très bien. Par contre, l'aim assist, c'est un peu un problème. Parce que autant, j'aime le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Personnellement, je le désactive quand je le peux. Pour autant... Clavier souris versus manette. Sans aim assist la manette elle se fait vraiment vraiment gruger. L'aim assist ça n'existe pas pour rien. Ça existe parce que viser à la manette c'est quand même fondamentalement plus compliqué que viser au clavier souris. Donc évidemment un bon joueur sera toujours un bon joueur. Mais globalement je le trouve vraiment très très faible. Et surtout sur les snipers. Sur les snipers c'est une purge. C'est beaucoup trop dur de mettre des têtes au snipe. Alors vous pourrez dire que... Je chouine parce que je suis pas assez bon au snipe. C'est peut-être vrai, mais vraiment avec le snipe, c'est hardcore. C'est pire que Halo 3. C'est au simple que ça, c'est pire que Halo 3. J'espère qu'ils l'augmenteront un petit peu. Alors, un petit mot pour terminer cette partie gameplay sur la HUD, qui est globalement très minimaliste. Alors, ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Chacun aimera ou n'aimera pas. Pour moi, il y a un souci, c'est les médailles qui sont quand même trop petites. Alors, après, bon, on garde en tête hein, que c'est une vieille démo technique, que finalement, entre cette démo-là et la sortie du jeu, il bah, y a peut-être 6 mois d'écart, ce qui est autant qu'entre la sortie prévue 2020 et la démo technique, je trouve que c'est assez euh, marrant de, de mesurer le temps comme ça. Donc ça, ça risque sans doute d'évoluer. Il y a aussi le design des médailles, qui a fait un petit peu grincer des dents pas mal de monde, et je dois dire que je suis assez d'accord, je n'aime pas le style des médailles, j'aurais aimé qu'on retrouve un style des médailles à la Halo 3 ou à la Halo Reach, qui étaient pour moi les meilleurs. Surtout que là, je trouve qu'ils ont massacré certaines médailles, surtout la médaille Perfection, ils l'ont massacré, il a pas d'autre mot. Enfin ça, c'est voilà, quelque chose qui est pas définitif. Et puis, il y a les microtransactions. Hein. Vendre des packs de style de médaille. Why not, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon là, rien n'est moins sûr. On est sur une vieille démo technique, encore une fois. Donc ça, ça évoluera sans doute. Alors à présent, parlons du deuxième gros morceau de cette bêta, puisque c'était là-dessus qu'elle était concentrée, et bien c'est simplement les IA. Alors déjà pour les résumer, et bien elles sont vraiment pas déconnantes. Je pense que c'est le meilleur moyen de les résumer, puisque on est habitué dans les FPS, notamment les Call of Duty, hein, qui ont mis des IA depuis je crois Black Ops maintenant, donc ça commence à remonter, ça fait presque 10 ans maintenant, et bien ils sont cons comme des manches, alors des fois ils tirent comme des dieux effectivement, mais ils sont vraiment Con comme dément, je et pas d'autre mot. Et ben là, ils sont pas si débiles que ça. Ils ont certains moves qui paraissent justement très humains. Ils ont une manière de se coordonner qui est assez bonne, je trouve. Ils jouent un peu les armes, ils jouent les équipements. Et quand vous faites grappiner par un IA qui vous met un coup de marteau... Et bien là, votre amour propre, il prend vraiment un coup, en fait. C'est aussi simple que ça. Des fois, les IA, ils vous sèchent et vous avez juste le seum. Et moi, dans un jeu, dans un FPS contre des IA, ça m'était jamais arrivé. Aussi simple que ça. Bon, alors maintenant, ça reste des IA. Ils ont des starts qui sont prévisibles. Et globalement, plus la bêta a, a passé, plus ils sont fait défoncer les IA. L'écran de défaite, je ne l'ai jamais vu. Contre des vrais joueurs, ça ne serait pas arrivé, forcément. Mais, mais, mais, les IA, il y a quand même quelque chose à se dire, c'est que, à mon avis, les IA, ils fonctionnent sur un système de machine learning. Et donc, le fait de faire une première démo contre les IA, on trouvait que c'était débile. Maintenant, si effectivement, ils vont intégrer les données des joueurs pour améliorer les niveaux des IA, et eh bien, en fait, c'est clairement pas débile du tout. C'est peut-être pas un bon coup de com', mais c'est pas débile du tout. Et à mon avis, les IA, ils vont être meilleurs... Plus le temps va s'écouler, plus ils seront bons, plus les amélioreront en intégrant les données des joueurs pour leur donner des comportements le plus humain possible. Alors, ils n'étaient pas nuls pour autant, ils n'étaient pas débiles pour autant, mais moi, je trouve qu'ils étaient, par exemple, beaucoup trop précis. Même les IA, quel que soit leur niveau de difficulté, hein, Marine, ODST et Spartan, ils calent tous des headshots tout le temps. Et ça, je trouve ça un peu idiot. Un joueur qui oh, aurait un niveau de jeu plutôt euh, moyen, on va dire, ne va pas caler systématiquement des headshots. Il va rater des balles, il va mettre des balles dans le corps, il va pas mettre des têtes tout le temps. Et puis les grenades c'est pareil, les grenades elles sont nucléaires, ils ont un niveau de précision sur les grenades, mais atomique les IA, c'est affolant. Les grenades c'est affolant, c'est vraiment des dieux de la grenade. Hein. Et pour moi ça c'est un problème, c'est qu'au final, l'écart qu'on avait au niveau de la difficulté, entre les Marines au DST Spartan, et ben, ce n'était pas la précision, c'était uniquement les strafes qu'ils faisaient, certains moves qu'ils faisaient, mais finalement en termes de coordination, de précision, et ben ils étaient plus ou moins identiques, et au final les niveaux de difficulté entre les IA on les a pas sentis, taper une perfection contre des Marines au DST Spartan c'est quasiment la, la même histoire, il bon, y a quand même une petite diff hein, entre Marines et Spartan c'est clair, mais elle est pas incroyable, et en fait, quand on joue contre des IA, moi j'ai l'impression de jouer contre des noobs qui cheataient. c'est à dire qu'ils ont des mouvements euh, qui ne correspondent pas à leur capacité de tir. Un noob qui cheat, il va avoir des moves débiles, par contre il va vous caler des tirs de l'espace, et ben là c'est pareil en fait. En tout cas les IA c'était globalement une très bonne surprise, je trouve vraiment, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que ce à quoi je m'attendais, globalement c'est ce que tout le monde a dit, c'est pas déconnant. Vraiment, un nouveau joueur, il va jouer contre des IA, et je pense qu'il aura du mal, et que ça lui permettra réellement de progresser. Par contre, ils sont clairement pas au niveau d'une vraie équipe de joueurs, et il y a encore du boulot là-dessus, mais à mon avis, ils s'amélioreront, c'est pas pour rien qu'ils ont récolté autant de données sur les gens. Alors maintenant parlons de la personnalisation et des menus du jeu. Alors la personnalisation, et eh bien sur Halo Infinite, je pense que les vieux de la vieille ou même n'importe quel joueur de Halo hein, vont la kiffer. Parce qu'on retrouve une vraie personnalisation poussée. En plus, bon ben là, on peut critiquer le système de Battle Pass, mais ça, ça va apporter énormément de cosmétiques. On a vraiment une personnalisation très poussée au niveau du casque, des accessoires de casque du torse, des épaulières, des poignets, des gantelets, des jambières, des genouillères, mais aussi les bras cybernétiques, les jambes cybernétiques, les IA qui nous accompagnent, il y, y en a partout. Il y en a partout, c'est aussi simple que ça, et là on a eu qu'un très très court aperçu. Alors outre la quantité de personnalisables qu'on va avoir, moi surtout ce que j'aime beaucoup c'est le style de la personnalisation qui fait vraiment à l'eau. J'aime pas trop rentrer dans ces débats là parce que on n'en sort jamais, les goûts et les couleurs ça regarde tout le monde. À l'O5 c'est vrai qu'on avait beaucoup d'armures un petit peu bizarres, des armures un petit peu difformes, <coughs> la Seeker, et moi ma personnalisation préférée c'était celle d'Halo 4 même si dans le style d'armure c'était peut-être pas le jeu que je préférais, et bien là je trouve qu'on est complètement alors ensuite on a pu aussi voir les coatings hein, qui a fait couler beaucoup d'encre donc plus de personnalisation couleur principale secondaire uniquement les coatings alors déjà ce qu'il faut dire c'est que toutes les couleurs de base entre guillemets on les avait en coatings donc là dessus pas de souci. et les différents coatings qu'on a eu et bien finalement c'était assez sympa ça permettait d'avoir des configurations de couleurs qu'on n'avait jamais eu avant avec beaucoup plus de couleurs différentes alors là c'était assez limité alors tout le monde avait un petit peu les mêmes c'est un petit peu dommage bon on sait pas combien il y en aura dans le jeu final mais moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était une proposition intéressante et ça m'a pas plus gêné que ça vraiment pas plus que ça alors après tout le monde aura son avis sur le sujet ça ne dépend que de vous pour parler plus généralement des menus alors les menus sont magnifiques ils sont super beaux c'est génial, par contre on trouve rien dedans, dès qu'on cherche un truc, on trouve pas, c'est pas ergonomique, j'espère vraiment qu'ils amélioreront ça, parce qu'en fait c'est vraiment, c'est super beau, euh... mais c'est pas user friendly, c'est pas user friendly, il y a tout qui est de la même couleur, il y a tout qui est en petit, on ne sait pas ce qu'on a débloqué, on ne sait pas ce qu'on n'a pas débloqué, alors là c'était je pense un problème de la bêta, mais on ne savait pas ce qui était acheté dans la boutique et ce qui était disponible dans le battle pass. Alors ça je pense que c'était vraiment un problème propre à la bêta hein, puisque là on avait un système de crédit fixe à dépenser que ce soit euh, dans la boutique ou que ça soit euh, pour prendre des niveaux dans le battle pass. Alors bon pour rappel hein, normalement tout sera débloquable dans le battle pass vous n'aurez pas à dépenser d'argent supplémentaire et il n'y aura pas des cosmétiques uniquement payables en argent réel et qui ne seront pas débloquables d'une autre manière ça ça a été confirmé. Donc euh, je sais pas trop, ils ont voulu l'inclure pour euh, donner un avant-goût aux gens, avoir des retours là-dessus, mais au final le système il était tellement bizarre, l'interface elle est tellement pas claire que je sais pas quoi en penser au final. Enfin je sais pas si je suis le seul à avoir eu cet avis là, mais j'ai trouvé ça juste bizarre, voilà. Bon on verra ce que ça donne dans le jeu final, moi j'ai trouvé que c'était impossible de juger sur le battle pass en l'état actuel des choses, donc euh, ceux qui ont pu tester hein, cette bêta n'hésitez pas à donner votre avis là dessus, moi j'ai rien compris, voilà c'est aussi simple que ça, par contre c'était joli, voilà. Alors bon on arrive au terme de cette vidéo qui a pris un petit peu de temps à arriver, bon c'est les vacances, on s'est pas trop foulé, on n'avait pas trop la tête à ça, mais bon voilà elle est là. Donc bien évidemment on va continuer à faire du contenu sur Halo Infinite jusqu'à la sortie du jeu, sur les futures bêtas qui seront sûrement plus hypantes les unes que les autres. En tout cas on a bien vu que vous vous étiez hypé, la communauté est là pour Halo Infinite et je pense qu'on n'est pas prêt pour la sortie du jeu. En attendant moi je vous dis portez vous bien et bien entendu vive Halo